Bienvenue dans cette vidéo, c'est Gilles, on va voir comment accompagner la chanson « Ma préférence » de Julien Clerc au piano avec des accords, donc des accords simples majeurs ou mineurs. Si vous ne savez pas construire les accords, c'est important que vous ayez des notions harmoniques. Je vous ai créé un cours spécial, spécialement pour vous, pour que vous sachiez accompagner n'importe quelle chanson au piano. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo ou dans la fiche qui apparaît à l'écran. Et euh, comme ça, vous, vous serez vraiment à même de de pouvoir ne plus dépendre petit à petit des tutos tout faits et d'accompagner n'importe quelle chanson que vous aimez. C'est parti, je vous montre les accords de la grille de Ma Préférence de Julien Clair. Les accords sont parfois renversés, je vais, vous donner comment, euh, je vais vous montrer comment les renverser au mieux pour que vous puissiez inclure ensuite dans un second temps la mélodie. Euh, donc voilà, donc Do majeur, vous allez le jouer pendant quatre temps. Euh, 4 temps. C'est un hein, 4-4, donc vous allez jouer des... Tout simplement, vous pouvez faire euh, des noirs à la main droite. Et des valeurs longues de 4 temps ou de 2 temps à la main gauche, ou bien si vous voulez rythmer un peu à la main gauche, vous pouvez faire des des noix pointées-croches comme ça tam, tam, tam. Un, deux et 3, 4 donc on y va, premier accord Do majeur que l'on va jouer comme cela, renversé, avec des octaves de Do à la main droite, à la main gauche et à la main droite, Sol, Do, Mi donc 4 temps ta Ensuite, Sol mineur, donc ta, da, da, da, da. donc on va jouer Sol, des octaves de Sol à la main gauche, et puis à la main droite, Ré, Sol, Si bémol, accord de Sol mineur renversé à la main droite, euh, donc pendant deux temps, et ensuite les deux temps suivants dans la mesure, La majeure, ta, da, da. donc avec des octaves, euh, à la, enfin voilà un jeu en octave à la main gauche, La La, et puis à la main droite, La Do dièse Mi. Donc je reprends ça. 4 temps, Sol mineur de temps et La majeur de temps. Ensuite, Ré mineur, on va jouer Ré à la main gauche des octaves de Ré, ou vous pouvez jouer juste un Ré, ça suffit. Hein. Et puis à la main droite, vous allez jouer Fa, La, Ré. Donc c'est l'accord de Ré mineur qui est renversé. L'accord de Ré mineur, normalement, si vous voulez, en état fondamental, dans l'ordre, si vous préférez, c'est Ré, Fa, La. On va jouer Fa, La, Ré, parce qu'à chaque fois, en fait, j'essaye de simplifier le travail pour ensuite inclure la mélodie au besoin. Donc j'essaye de mettre, en fait, dans la euh, de mettre dans la note la plus aiguë, une note de la mélodie, euh, voilà, une note forte de la mélodie, quand je peux. Donc, euh, ta, da, da, da. ensuite, Fa mineur, da, da, da, da. en deux temps avec Fa à la main gauche et puis Do, Fa, La bémol à la main droite. Ta, da, da, da, da, da, da, da. Sol majeur, Sol à la main gauche et puis Sol ciré si, à la main droite. Je reprends ça. Ta, da, da, da. Quatre temps. Ta, da, da. Donc 4 euh, temps de Do majeur, hein. après c'était 2 temps de Sol mineur Et 2 temps de La majeur Ré mineur pendant 4 temps euh, Fa mineur, 2 temps euh, Ensuite le 2 temps suivant, Sol majeur Ensuite, on a Do mineur qu'on va faire Octave de Do à la main gauche Et puis Mi bémol, Sol, Do à la main droite ça, c'est un accord de Do mineur, hein, renversé. Do mineur, normalement, c'est Do, Mi, bémol, Sol. Je vais jouer Mi, bémol, Sol, Do. Les notes sont dans, dans un autre ordre. Pendant quatre temps. Ensuite, La bémol majeur. Donc, je fais des octaves de La à la main gauche, de La bémol, pardon, à la main gauche. Et puis, La bémol, Do, Mi bémol, à la main droite. Ensuite, Fa mineur, que je vais jouer en état fondamental, c'est-à-dire Fa, La bémol, Do, à la main droite, et à la main gauche, je, je vais jouer des octaves de Fa pareil 4 temps Si bémol majeur pas en 4 temps je reprends l'ensemble 4 temps de Do 2 temps de Sol mineur 2 temps de La majeur 4 temps de Ré mineur 2 temps de Fa mineur 2 temps de Sol majeur 4 euh, temps de Do mineur, 4 temps de La bémol majeur, euh, une mesure, pareil, 4 temps de Fa mineur et une mesure de Si bémol majeur. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez vous entraîner à chanter dessus, puisque c'est le but aussi, que vous puissiez accompagner, enfin, c'est vous qui chantez ou c'est quelqu'un d'autre, hein. ça peut être euh, un instrument qui fait la mélodie, euh, qui joue la mélodie, ça peut être un chanteur, une chanteuse, voilà, qui, que vous accompagnez tout simplement Ou, au sein d'un groupe. Si vous faites ça, ça va très bien passer. Euh, pour commencer, vous allez faire le job. quoi. Alors ensuite, le morceau transpose. Alors, cette grille n'est pas forcément la grille officielle, mais si vous jouez les accords comme ça, si vous jouez cette grille-là pour accompagner cette chanson, ça va faire vraiment le job, ça va passer très bien. Donc ensuite, on va jouer un sol bémol majeur. Donc les notes, vous allez jouer... Sol bémol à la main gauche et puis à la main droite Sol bémol Si bémol Ré bémol donc <tut> quatre temps ensuite vous allez jouer un euh, un La bémol mineur <tut -tut> et puis euh, <tut -tut> et ensuite Si bémol majeur donc <tut -tut> donc le La bémol mineur, c'est, vous allez jouer La bémol à la main gauche, et puis à la main droite, La bémol, euh, vous allez jouer un Si en fait, hein, et vous allez jouer un Mi bémol, ok Donc, 4 temps, ensuite 2 temps de La bémol, et 2 euh, temps de Si bémol, qu'on peut jouer comme cela, donc ça ne s'affiche pas bien à l'écran, mais c'est pas grave, Si bémol à la, main, à la main gauche, et puis à la main droite, Fa Si bémol Ré. Donc encore une fois, je ne rentre pas dans les détails au niveau euh, de, de l'harmonie des accords. Ça serait vraiment important que vous alliez plus loin dans la compréhension des accords, des gammes, etc. Encore une fois, si, vous, si ce n'est pas fait, je vous invite à rejoindre mes contacts privilégiés euh, en vous inscrivant au cours que je vous ai préparé. Vous recevrez comme cela des conseils piano pour aller plus loin. Donc je reprends temps, ensuite deux temps, deux temps, ensuite mi bémol mineur. Donc, que on va jouer ainsi avec mi bémol à la main gauche et à la main droite mi bémol, sol bémol, si bémol. Ensuite, on va jouer, alors là il y a deux façons de faire. J'aime bien faire un petit accord diminué ici ou euh, demi diminué. Enfin voilà, je rentre pas dans les détails encore une fois. Vous allez jouer fa à la main gauche et à la main droite fa, la bémol et si. Ça va, ça va former un accord diminué si vous préférez, Ta, da, da, da, da, da. et si bémol majeur qui s'affiche pas bien à l'écran, encore une fois. Donc, accord diminué ici de fa diminué, ou on peut faire aussi pourquoi pas un, un, un si majeur. Alors, ça s'affiche à l'écran, euh, euh, do bémol majeur, mais bon. Vous faites euh, si et puis à la main droite, si, donc si à la main gauche et si euh, vous faites euh, si c'est un si majeur vous pouvez le penser comme ça, euh, ré dièse, fa dièse quoi. Hein. Euh, sinon, vous pouvez le penser aussi do bémol, do bémol, mi bémol, sol bémol. Voilà. Euh, ensuite, donc le dernier accord, je vous l'ai dit, c'est à nouveau un si bémol majeur. Donc je récapitule tout ça. Donc sol bémol majeur. Dun, dun, on va jouer comme cela. Deux temps de la bémol mineur, ensuite euh, si bémol majeur de temps. temps, mi bémol mineur, quatre temps, fa diminué, on va dire pendant deux temps et si bémol pendant deux temps. Allez, je vous refais l'ensemble. Ça reprend merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à bientôt pour une prochaine euh, vidéo sur l'accompagnement de chansons faciles euh, si vous voulez aller plus loin encore une fois je vous recommande de vous inscrire au cours que je vous ai préparé pour que vous puissiez en fait par vous-même accompagner les chansons que vous voulez sans dépendre des tutos YouTube. Les tutos YouTube, c'est bien, ça peut donner un coup de pouce, mais il faut vraiment le voir comme un coup de pouce parce que le gros du travail, c'est vous qui devez le faire et c'est vraiment facile de prendre une grille et de l'accompagner et de tout faire par soi-même, même de repiquer, pourquoi pas, les accords à l'oreille. J'ai des vidéos là-dessus. Je vous remercie encore une fois pour avoir suivi ce cours et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.